Vas-y j'y vais les ou je bouge pas. Euh, tu, peux, tu, tu peux faire les deux honnêtement, puis les deux ça va marcher. Je dois pas être très... Ah oh, ça, c'était parfait! Ah oh, ça, c'est parfait! Ok, là, je suis bon. Ah. Ça, c'était pas pire. C'est la dernière pour vrai, premier juré. Ok. okay. T'es tellement chanceux. Oui.